Et un truc que j'aime bien penser, moi, c'est de dire que la, la seule constante dans notre univers, c'est le changement, quoi. C'est la, la... con, mais ça me semble assez vrai. Et que du coup, je, je bosse beaucoup sur mon changement personnel, j'essaie de beaucoup travailler pour le changement bah, de mon environnement. Mais, et justement, là où ça m'a vraiment rendu service, cette petite session, cette petite piqûre de coopération, c'est de me dire que je ne vais pas y arriver par la motivation, le, le convaincre, le trouver le compromis chez l'autre pour l'amener au, au changement. Mais que, mais que je vais m'efforcer, en tout cas, à aller vers une, un entre-deux, quoi, un, une co-construction de, de, de ce qu'on pourrait appeler un changement avec mes interlocuteurs, mes groupes de travaux. Et ça, ça, moi, ça va m'être vraiment utile. Je vois tout de suite euh, deux, trois petites choses auxquelles j'ai déjà pensé avant, mais qui n'étaient jamais, que j'ai jamais faites. Et je me dis, par exemple, euh, se mettre à la place de l'autre et, et faire l'inverse. Je pense qu'il n'y a pas grand chose euh, qui ne servira pas dans ce qu'on a vu euh, ce matin. L'opportunité du moment que vous nous avez offert, dans le sens où euh, on a complètement coupé, euh, à chaque fois, du monde extérieur. C'est-à-dire que là, euh, je ne pense à rien d'autre que nos conversations. Là, j'ai apprécié aussi ce qui est utile pour moi de continuer à, à me connaître, à apprendre sur moi. Euh, j'ai appris des autres aussi, donc c'est ce que je venais chercher. Et encore une fois de plus, j'ai trouvé. Euh, je, je suis ravi de ce que j'ai pu trouver dans mes, mes échanges humains, que j'aime tant. Euh, j'ai trouvé quelques outils, même si vous ne les, vous les formalisez pas comme ça, mais quand même, il y en a. C'est euh, être attentif aux autres, en prendre soin. Je crois que la, la bienveillance et la, enfin, la compréhension de chacun, elle permet d'aller plus loin. Et j'aurais aimé aussi qu'il y, qu y ait un peu plus de monde autour de la table de l'association, mais euh, pas seulement des collectivités aussi, euh, pour euh, donner une dimension encore supplémentaire à, à notre collectif, et, euh, et essayer de comprendre comment tout ça s'organise aussi. Je suis très surpris de la liberté de la prise de parole de chacun, euh, c'est très agréable. Je trouvais que c'était particulièrement détendu, et euh, du coup, euh, bah, tout le monde a parlé facilement, et on s'enrichit autant de de vous, Anne-Patrick, que des, que des autres participants. Il n'y a pas une personne de qui j'aurais porté une phrase. J'ai beaucoup aimé euh, la manière euh, franche dont on a pu euh, parler. Il n'y avait pas de, de, de barrière, d'a de, priori. Et ça, c'est agréable d'avoir des conversations et des, des moments comme ça privilégiés. C'est vrai. Et euh, du coup, de la manière dont j'ai vécu le maman, bah, très, euh, très positivement, c'était très très sympa. Euh, j'ai beaucoup aimé la, la simplicité, euh, l'ouverture, le, le, la liberté aussi qu'on a, qu a mis derrière nos échanges. Quoi. Il n'y avait pas de jugement et je pense que ça, c'était hyper important, c'est qu'il n'y a, a aucun moment donné, euh, Voilà, on n'a on a jugé personne, euh, quand bien même les, la prise de parole était sensible, euh, personnelle, etc. Et, euh, ça, moi, ça m'a beaucoup plu.